Donc, euh, le, le but de cette conférence, c'est de euh, présenter comment a, comment a évolué Opal jusqu'à maintenant, d'exposer quelques idées qui ont été remontées par la communauté sur les, les évolutions. Euh, après, on ne va pas forcément aller jusqu'à comment... Euh, on ne va pas trancher aujourd'hui sur toutes les idées qui seront réalisées, par réalisées, mais le but, c'est de partager le, la connaissance sur les évolutions potentielles que tout le monde, idée de, de ce que d'autres personnes ont émis, pour voir si vous reconnaissez dans ces idées déjà de prendre la température sur, sur, les, sur les évolutions possibles. Euh, donc, je vais commencer par, euh, on va dire, une vingtaine de minutes qui seront moins interactives. Euh, pour lesquels bah, je vais expliquer le, euh, comment se, se sont passées le, les, les évolutions jusqu'à aujourd'hui. Et euh, après, donc ce sera à vous, de, à tout le monde donc, de, de participer pour euh, réagir par rapport aux idées possibles ou d'en proposer d'autres éventuellement. Donc, on a quelques intervenants, euh, en, en particulier des personnes qui ont euh, Crée des modèles qui sont dérivés d'Opal, donc je vais quand même laisser euh, en, en deux trois phrases chacun se, se présenter ou se représenter si euh, vous n'avez pas eu déjà l'occasion de, de voir leur intervention. Donc, euh, ben, allez-y. Bon, je m'étais mis à l'autre bout pour être le dernier qui part, mais c'est raté. Donc, euh, Christian Collin, je suis responsable d'une cellule d'appui euh, pédagogique euh, à l'École des mines de Nantes. Et donc, on fait partie euh, de l'Institut euh, Mines Télécom, où euh, effectivement, on a fait plein plein de choses en Scénarii depuis fort, fort longtemps. Mais plus particulièrement, donc, on, nous avons euh, fait une dérivation du modèle Opal pour intégrer le réseau social euh, Perform de façon à ce que les apprenants. Euh, les enseignants, les auteurs et, et d'autres puissent interagir autour, d réseau, enfin, autour de, de la ressource et vraiment au cœur de la ressource. Euh, Françoise Galland, je vais changer de casquette euh, par rapport à ce matin. Euh, donc moi je suis là en tant que directrice de l'Université numérique thématique euh, en pharmacie. On va présenter euh, nos actions euh, demain matin. Et euh, pour nous, euh, comme c'est une formation euh, professionnelle, on avait besoin de, de mise en situation. Donc, à côté d'Opale, qui est incontournable pour tout ce qui concerne les ressources académiques, eh bien, on avait besoin de mise en situation et c'est pour ça qu'on avait demandé des études de cas. Et les premières, le premier modèle qui a été fait, c'est l'étude de cas linéaire. Et comme c'est les pharmaciens qui l'ont demandé, qu'on était dans les pierres, eh bien, on l'appelait émeraude. Bon, après, il y a eu Topaz, et puis on parle surtout de Topaz. Mais euh, je, je tiens quand même encore un petit peu à ce bébé et j'espère je, qu'on va pouvoir avancer par rapport à ça. Donc Katia Kalenek, Mine Paris Tech, euh, au niveau d'OPA, comme le disait Christian, dans le groupe des écoles des mines, euh, ça fait quelques années qu'on l'utilise. Euh, on a notamment dérivé un opal GEM pour le groupe des écoles des mines qui permet entre autres euh, d'ajouter le code informatique, une nomenclature euh, scientifique qui était un gros problème pour nous, des groupes de modules, euh, qui a un export pour les presses des écoles des mines, donc un polycopier qui a été rédigé par un enseignant peut être publié aux presses de l'école. Et on a fait un autre, une autre dérivation qui est un portail qui permet de mettre plusieurs modules et de mettre en page des, des flux RSS, des choses comme ça, sur la, la première page. Voilà. Bonjour, Franck Rouzet. Je travaille au service enseignement et médias de l'Université de Lillin. Euh, on utilise Scénari depuis pas mal de temps. Et euh, les premiers usages qu'on a eus vis-à-vis -vis de, de, de l'utilisation d'OPAL, on a été un peu bloqué à un moment donné par l'utilisation des équations mathématiques. J'aurai l'occasion d'en reparler demain. Et euh, à cette occasion, donc, ça m'a donné l'opportunité de travailler un peu avec Kelly sur ces aspects-là, sur euh, un peu de recherche sur euh, ce qu'on pouvait euh, apporter comme solution. Donc euh, j'ai, entre guillemets... Euh, un peu apporter ma pierre à l'édifice, même si euh, tout ce qui a été fait a été, a été fait par Kelly et euh, fonctionne très bien aujourd'hui. Et euh, une deuxième chose qui a été faite, euh, enfin, que, auquel de, pour laquelle je suis, euh, je suis euh, comment dire, euh, acteur, euh, c'est la dérivation euh, du modèle Opal pour euh, l'université numérique thématique Uniciel, modèle qui s'appelle Scoop, sur lequel on a ajouté des fonctionnalités du type. Euh, euh, des exercices rédactionnels un peu plus structurés, des choses comme ça. Bonjour, euh, c'est Bruno Toury. Je suis professeur en collège euh, en technologie, et donc j'ai dérivé euh, en fait Opale euh, pour euh, pouvoir l'adapter euh, au niveau secondaire. J'ai élargi à la demande de certains pour que ça devienne en fait plus tourné euh, sciences expérimentales euh, plus généralement, et euh, l'utilisation aussi en lycée professionnels ou général et technique jusqu'à l'utilisation en BTS par certains. Voilà, donc euh, ça consiste en euh, mettre certains items euh, avec un vocabulaire euh, plus tourné vers les sciences. Voilà. Et l'utilisation du vocabulaire euh, en technologie et en, en sciences au niveau secondaire. Voilà. Bonjour, Gisman Favre. Donc j'ai travaillé en 2010-2011 au centre de documentation pédagogique de Damas où on avait initié en collaboration avec Calice Opal polyglotte, qui visait donc à adapter Opal au contexte de l'apprentissage des langues étrangères. Bon suite à la dégradation de la situation le projet a été stoppé et actuellement donc là je suis en indépendant et j'essaye de relancer le projet euh, pour, en essayant de voir si, euh, parmi la communauté scénarie, il y a des personnes qui sont intéressées. Donc, euh, et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, université, alors il y a une petite faute, mais université de technologie de Compiègne, euh, et euh, donc je suis intervenu euh, sur les, les évolutions d'Opal, la majorité des développements, on les doit à et des, des contributions de Loïc, euh, différents acteurs. Euh, je, je vais expliquer donc quelles ont été ces évolutions, quel processus on a suivi jusqu'à aujourd'hui pour faire évoluer Opal, avant, après de. Enfin, euh, pour. Euh, et puis après, je vais vous laisser, vous, vous donner la parole à. Enfin, pas forcément à tout le monde vu le temps euh, à notre disposition, mais pour essayer de, de, sonde, de sonder le, les avis sur un ensemble d'évolutions possibles. Alors. Ce, ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Euh, euh, on va dire que l'Opale, sa forme actuelle, existe depuis 6 ans. Et euh, on a réalisé plus de 300 changements. On conserve un historique des, des évolutions. Il y a eu plus de 300 changements qui peuvent être parfois des, des petits détails, mais des changements quand même. Donc le, on a fait... Un, un, un volume significatif de, de changement euh, et euh, donc je vais pas forcément tout détailler mais on peut dire que il y a eu la, pré, la préhistoire donc même depuis 2003 je sais pas si certains l'ont connu le modèle ACAD qui était un, un des précurseurs d'Opal de, euh, donc la structure était beaucoup plus euh, complexe, j'en ai retrouvé une capture d'écran. Euh, C'est un modèle idéal pour les fanatiques de l'externalisation. Donc vous pouvez tout, enfin vous devez tout externaliser. Ce n'était pas idéal au niveau de la simplicité d'utilisation, mais c'était un, un point de, de départ en tout cas qui provoquait déjà des usages, plutôt des usages dans des partenaires avec qui on travaillait en direct. Euh, mais pour un modèle ouvert, un modèle plus largement diffusé, il fallait mieux. Et le mieux est arrivé avec plusieurs versions Opal 1.0, Opal 2.0, que peu de personnes ont connu. Ça a vraiment commencé avec Opal 3. Euh, la structure était proche de la structure actuelle. Euh, bon, on retrouvait les, les, à peu près les mêmes fonctionnalités. On a continué à faire quelques évolutions en gardant le numéro Opal 3 et en, en mettant des, des versions, euh, et puis le, le produit continuait à évoluer. C'était pas tr forcément très clair comment se déroulaient les, les évolutions, donc euh, par suggestion euh, des UNT, euh, on a décidé d'essayer, de, pour être plus lisible, de dire on va essayer de sortir une version par an stable euh, disons avec une valeur un peu plus officielle et en dehors de ça on va pouvoir sortir des petits correctifs ou euh, des, des versions de test qu'on va diffuser un petit peu en, en, en, en second plan euh, mais à peu près une version par an pour être plus, plus lisible donc à partir d'opal 3.1 euh, et puis dans, dans les différentes versions d'Opal donc on a intégré plein de fonctionnalités euh, des, des choses aujourd'hui qu'on trouve évidentes mais par exemple si des personnes se souviennent, euh, ont connu avec nostalgie les anciennes versions on ne pouvait même pas redimensionner les images qu'on déposait dedans voilà donc il y a eu pas mal de, de choses qui, qui ont évolué je, je ne liste pas tout, donc Opal 3.2 euh, on continue Opal 3.3 ça c'est déjà plus, euh, plus récent et euh, ben Opal 3.4 sorti euh, il y a quelques mois, euh, qui apporte beaucoup d'éléments que vous avez eu déjà en présentation sur, euh, sur Scénario 4. Donc, comment ça a fonctionné comment on a, comment on a décidé euh, d'inclure de, de, tel ou tel changement c'est un processus qui n'a jamais vraiment été officialisé, mais je vais tenter de vous le décrire. Ce n'est pas forcément exactement la réalité, mais en tout cas, c'est ma perception de ce processus-là. Donc, on commence. Comme c'est un, un, un projet euh, libre, à s'intéresser aux, aux utilisateurs. On essaye de, de, de se faire influencer par les utilisateurs. Alors, ça va être des témoignages, euh, de, de lire des témoignages sur le forum... De, soit par contact direct, par les formations euh, et les formations, c'est vraiment euh, un, une manière de rencontrer des utilisateurs particuliers. Ce sont des utilisateurs nouveaux qui ne connaissent pas Opal puisque les problématiques de personnes qui maîtrisent Opal, les problématiques d'utilisateurs qui découvrent Opal, ce n'est pas forcément les mêmes. Et on se rend compte par exemple que quelqu'un qui lance Opal pour la première fois, il va peut-être avoir bah, trouvé que euh, c'est pas très simple pour euh, bah, je, je sais pas je, je, je, je vais avoir du mal à, à trouver des exemples très très clairs euh, comme ça mais il peut y avoir des choses qu'il va pas forcément comprendre de manière évidente sur euh, sur le sur le l'externalisation ou sur des ou sur par exemple le nommage des, des éléments donc on essaye de, de, de se faire influencer aussi par les nouveaux utilisateurs, ou au moins de, de prendre en compte le fait qu'il y a aussi des personnes qui vont découvrir Opal pour la première fois en plus de, des utilisateurs existants. Euh, voilà. Et euh, une fois qu'on s'est fait influencer, eh bien, on va faire un arbitrage arbitraire, euh, c'est-à-dire, euh, eh on fait des échanges de mails, des petites réunions. Jusqu'à présent ça c'était on va dire l'ancienne méthode puisque si on est ici aujourd'hui c'est qu'on veut faire différemment mais ça n'empêche pas d'expliquer comment ça s'est fait avant et eh bien on fait des discussions un peu privées pour essayer de, euh, ben de, de faire le point sur tout ce qu'on a rencontré euh, comme, comme témoignage donc en trois en trois étapes on liste tout ce qui nous paraît avoir un petit peu de sens, on essaye de, de le lister. Euh, après, on fait le tri. Il y a des choses qu'on va pas vouloir et des choses, on va se dire pourquoi pas. Et puis après, on donne la priorité. Ce changement-là, ce serait génial qu'il soit dedans. On va essayer de le faire en premier euh, pour que ben, pour que ce soit intégré le, le plus rapidement possible. Ce changement-là, c'est beaucoup moins intéressant, donc eh bien, on ne va pas le faire directement et comme on n'aura pas forcément le temps, eh bien, ce sera peut-être pour une prochaine version ou peut-être que ça restera au fond de la liste pour l'éternité parce qu'on euh, a beaucoup de choses qui euh, a beaucoup de nouvelles idées de, de version en version. Ensuite, eh bien, des, euh, les, les développements et puis après, la sortie. La sortie avec un certain degré de souplesse donc on essaye quand même de se dire par exemple on s'est dit on va essayer de faire une version par an. la souplesse qu'on se donne c'est eh bien, au moment où on arrive à la date en question on se dit bon est-ce qu'on est prêt ou pas si on n'est pas prêt c'est pas la peine de sortir quelque chose qui marche pas euh, donc si les choses sont à peu près bonnes mais qu'on n'a pas fait assez de tests on va dire que cette version là c'est une version qui a un statut de version de test dans notre jargon alpha, bêta, candidate pour dire qu'elle est plus ou moins stable. Euh, ou alors, si elle n'est vraiment pas prête, eh bien, on peut aussi prendre la décision de repousser la sortie. Donc ça, c'est pour le processus. Maintenant, quand on étudie une fonctionnalité en particulier, qu'est-ce qui fait que cette fonctionnalité... Euh, on va pouvoir au moins la garder dans notre, euh, dans notre liste euh, de fonctionnalités qu'on va juger intéressantes. Alors la pre le, le premier élément clé, c'est rester fidèle aux principes fondamentaux des chaînes éditoriales. Euh, par exemple, ben, la séparation conforme, si, on, si des utilisateurs nous disent, et on en a beaucoup, on veut le bouton gras, on va leur dire non, désolé, on ne fait pas comme ça chez nous. Euh, mais, mais, euh, mais voilà, après ça demande un petit peu de, de, de pédagogie par la suite mais euh, voilà, on est attaché à, à des valeurs et je pense que si vous êtes ici, vous êtes très bien sensibilisé sur ces, sur ces valeurs et que vous comprenez bien que c'est un peu dans, dans, dans notre intérêt de, de respecter ça. Ensuite euh, d'autres pratiques on va dire, de, de développement, on va essayer de, de, quand on met un changement, de, de voir si c'est quelque chose qui va être assez simple, qui va concerner l'ensemble de la communauté. Euh, donc, euh, si on doit faire des, des choses complexes, il faut, il faut être sûr qu'on puisse les maintenir après. Euh, on peut prendre la décision de faire des choses complexes quand il y a une très forte valeur ajoutée. Euh, après, donc, en plus de, du fait que, euh, euh, qu'un qu changement soit bon ou pas dans l'absolu. On va aussi retomber sur des contraintes, des contraintes technologiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une technologie, des librairies ou des solutions informatiques pour le faire de manière fiable, pour réaliser, pour implémenter un choix qu'on a fait, soit dans, soit, soit dans scénarii quand c'est un élément... Euh, euh, on va dire quand c'est une caractéristique de scénarii, soit dans des, euh, soit quelque chose qui viendrait s'ajouter à scénario et qui trouverait plus généralement, euh, euh, on va dire des solutions pour les formules de maths ou, ou ce genre de, de, de choses annexes. Et puis des contraintes de moyens, puisque avec, même avec la bonne volonté, toute la bonne volonté du monde, on a toujours plus d'idées que de temps pour les réaliser. Voilà, donc euh, j'ai, en tout cas, j'ai dit tout ce qui me venait à l'esprit sur euh, bah, comment on a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous présenter, ou plutôt vous montrer les, les idées que vous avez eues, euh, que vous avez partagées avec nous, certaines idées qu'on a eues aussi et que j'ai mis aussi sur un, un petit schéma. Donc, je propose que... On balait, on n'aura pas forcément tout le temps de tout voir, mais qu'on balait quelques idées de ce schéma euh, de manière un petit peu, ça va être un petit peu anarchique, mais en gros, euh, le... les, les différentes idées qu'on a, je les ai rangées arbitrairement encore une fois dans dans, dans des catégories. Donc, on a des idées. J'ai mis un petit drapeau vert puisque ça. C'est en cours, ça devrait se faire, ou en tout cas il y a des développements autour de ça à l'heure actuelle. Euh, et puis d'autres idées qui nous ont été soumises, qui, euh, qui peuvent faire l'objet de, de débats. Donc euh, je vais peut-être ouvrir, on va commencer par la branche gauche de l'arbre. Est-ce que vous allez arriver à lire Donc, on va faire du passage de, de micro aux personnes qui veulent s'exprimer, pas forcément dans l'ordre euh, dans lequel euh, c'est présenté, mais euh, en tout cas dans, dans l'ordre d'intérêt. Alors si on peut commencer, parce que c'est très très demandé par peut-être les, les métamodules, et je sais que Katia euh, peut euh, déjà... Euh, énoncé qu'il y a eu des, des choses à réaliser dans son établissement et qui pourraient peut-être intéresser la, la communauté. Puis après, je, ben, on, on verra. Bon, ben, Merci de commencer par un de ces exemples. Donc Effectivement, nous, on a eu besoin d'un portail pour mettre plusieurs modules opales. On a le cas d'un un autre, euh, autre domaine d'enseignement où eux, ils ont des modules opales, ils ont aussi des modules topaz, donc on aimerait avoir un portail qui permet justement de présenter tout ça. Euh, mais on l'a fait euh, sur mesure pour euh, nous, à développer par Kelly. Effectivement, si c'est quelque chose qui peut être repris et maintenu par la communauté et après enrichi par des autres modèles, Emerald, WebMedia, etc., ça serait d'autant mieux que le petit <rire> truc qu'on a fait pour l'instant pour répondre à un premier besoin. Euh, donc voilà, une première proposition à mettre dans le pot commun. Pour ceux qui ne voient pas bien ce que c'est, ce qu'on ce qu a appelé métamodule, c'est le fait de dire que si on fait plusieurs modules de cours, eh qu'il y ait un objet qui puisse englober plusieurs cours. Quelqu'un veut agir est Est-ce que ça va créer une génération complète de tous les cours Oui, c'est enfin, le but qu'une qu génération... Voilà, de. Ça refait, mettons, toute une, euh, une série de cours complète. Ça rebublie tout. Bah, le but, c'est de dire, je ne veux pas générer un seul cours, je veux générer un ensemble de cours. Enfin, c'est la fonctionnalité telle qu'elle a été en tout cas suggérée. Donc voilà, on va faire, alors, un, une indication à main levée, peut-être, qui est vaguement, euh, enfin, plutôt, qui, qui serait utilisateur de cette solution si elle était développée. Après, aussi, une petite note vis-à-vis sur, sur, -vis de l'intérêt, c'est que ça permettrait, de, dans le cas de diffusion sur CD, sur, euh, sur copier-coller, ou sans LMS, ça serait plus, euh, plus pratique. J'ai un exemple de, de choses qui, qui s'apparente un peu à ça sur un modèle qui n'a rien à voir avec Opal, mais qui est le modèle que j'ai développé pour euh, l'université en ligne, où euh, on, a, on a décliné des modules en chapitres et euh, chaque chapitre voit le module auquel il appartient et chaque module voit le module, enfin peut potentiellement voir le module voisin. Sauf qu'actuellement. Euh, euh, J'ai mis ça autour de Scénario, J'ai pas la publication, donc il y a des éléments euh, qui permettent de, de, de, de se voir les uns les autres. Et euh, je me dis, dans, dans le cadre d'un produit comme Opal, on pourrait très bien avoir euh, euh, et bien des, des, des cours qui se croisent, qui sont capables au niveau navigationnel d'aller de l'un à l'autre euh, par ce mécanisme de métamodule. Je peux parler fort, hein. Mais pour l'enregistrement, c'est mieux mmh, voilà. <rire> En fait, j'ai une question. En fait, ce que vous voudriez faire, c'est euh, donc dans un atelier, avoir la possibilité de créer un item module et le rendre un peu euh, également récursif comme les divisions. On pourrait décliner les modules à volonté dans un module et pouvoir récupérer des modules qu'on a externalisés. Ouais. C'est un peu votre idée C'est euh, faire en sorte que quand tu es euh, en train de consulter un module, tu peux éventuellement avoir le module voisin qui est intéressant. Par exemple, tu es en train de suivre un cours de physique et tu as un complément en maths. mais Il n'est pas dedans ton cours, il est à côté. Et à un moment donné, tu as besoin de cette référence-là. Et en fait, le simple, le simple fait de l'avoir attaché au métamodule, quelque part, tu as, as un lien qui est ici entre ces deux modules. Par exemple. J'ai un autre exemple euh, voilà, qui, a utilisé, qui a été utilisé euh, en utilisant Opal tel qu'il existe actuellement. C'est des, des productions qui ont été faites, alors c'est pas Opal, c'est Scoop, mais ça revient à la même chose parce que le, le squelette est le même. Euh, des collègues euh, qui ont produit un certain nombre de modules et euh, qui voulaient une navigation, euh, enfin, avoir une page d'entrée euh, de leur site en gros, euh, qui, est, euh, qui est un ensemble de modules. Euh, je pense à un projet euh, qui, qui est un projet sur l'informatique, donc des cours d'informatique. Et euh, l'enseignante a trouvé comme solution en fait de faire un module racine sur lequel il y a des pointeurs, des liens euh, vers les modules voisins et elle l'a fait au départ en mettant des, des URL absolues. mais j'ai dit attends c'est embêtant parce que si jamais tu veux mettre ce contenu là sur un CD ou sur un DVD et eh ben tes URL absolues, tu ne pourras plus les consulter offline et donc euh, je lui ai conseillé de faire des liens relatifs et de s'arranger pour que d'un point de vue stockage sur le serveur ce soit, ce soit classé euh, dans une arborescence bien, bien définie et donc, elle a, elle a géré un, un module de cours qui n'est qu'un qu'une sorte d'accès aux différents chapitres de son, de son support de cours. On passe sur une autre, si possible, une autre fonctionnalité, parce que, pour avoir le temps d'aborder plusieurs fonctionnalités. Donc, tout, tout le monde sera frustré, ne vous inquiétez pas. <rire> Je peux remonter une question qu'on a eue tout à l'heure à l'atelier Topaz. Est-ce qu'il est, est qu serait possible de pouvoir pointer entre deux, deux ateliers différents Par exemple, dans Topaz, on peut mettre des modules opales. La question est revenue encore une fois. C'est une question qui revient régulièrement. Je ne l'ai pas dans mon petit schéma, mais je le rajoute. Non Alors, a, a, après, je crois que Samuel avait dit que c'était possible, hein, à confirmer, mais je, je crois que c'était ça. Bon, je n'aurai pas, pas les précisions techniques, mais c'est plutôt dans les tuyaux, on va dire. Mais plutôt, j'ai dit. D'accord Moi, un usage qui m'intéresserait, ce serait le mode collaboratif, mais à distance, pas sur un réseau interne. C'est-à-dire que moi, je travaille dans un domaine très spécifique et mes collègues sont en Belgique, au Québec et à Paris. Et donc, si on pouvait construire ensemble un module opale avec quelque part la matrice qui serait sur un serveur où on peut compléter, mettre nos grains, nos items, nos exercices, pour moi, c'est le rêve. Alors, là, je ne vois pas forcément... Euh, a priori, ce serait possible aujourd'hui puisque les scénarii serveurs, sont, enfin, vous pouvez soit l'avoir en intranet, soit il peut être est -ce ouvert sur internet. Est-ce que votre question c'était de disposer d'un serveur déjà existant que vous pourriez utiliser, qui ne serait pas le vôtre Et qui serait éventuellement sur Mac euh, bah, Sur Mac ça personne. fonctionne, donc ça c'est pas la... Non, en, mais... en serveur Non, mais s'il n'est pas chez vous... Euh... <rire> Non, bon. Chez euh, moi. Euh, non, non. Euh, Ou alors un serveur qui ne serait pas forcément sur mon ordinateur, enfin, un espace de, de stockage et de travail en commun sur ça. Internet. Oui. C'est ça. Mais oui. Oui. peut-être effectivement qu'il y a deux choses, Stéphane. Il y a d'un côté un scénario serveur, donc aujourd'hui ça suppose de, de le télécharger, de l'installer quelque part. Et peut-être qu'il y a, dans cette question, sinon. Euh, le, le, la volonté d'avoir à disposition quelque part des, des serveurs, donc on dit cloud aujourd'hui, euh, que des gens pourraient utiliser sans avoir besoin d'installer leur propre serveur, donc qui permettrait des usages collaboratifs sans passer par la phase d'installation-administration. Mais pas sur Mac. Ça, c'est quelque chose que je fais avec. Euh, je travaille avec quelqu'un sur, euh, enfin, sur euh, des éditions de cours et euh, j'utilise euh, tout simplement GitHub pour partager les fichiers et euh, comité, et, Enfin j'utilise Git quoi en fait. Donc comme ça j'ai historique des fichiers. Je sais pas qui a posé la question. Ah d'accord. <rire> et donc avec euh, j'ai stocké tous les fichiers sur euh, en fait sur Bitbucket qui est un serveur Git euh, où on peut mettre des, des projets privés. Et après euh, on peut le configurer, on reçoit des mails quand euh, chacun modifie un fichier. Et puis après on a, toutes les, on a tout l'historique, on a les branches, etc. Et c'est pas bon de monter une usine à gaz avec des serveurs pour. Ben après, c'est des fichiers XML, donc après, s'il y a un conflit, si s'il rajoute du, du contenu, ben, ça se rajoute tout seul, si j'en enlève, ça se rajoute tout seul. Et après, s'il y a un conflit, ben, c'est un, un merge guide qui se fait, qui est très bien fait. Quoi. Donc euh, Après, il faut choisir, mais même si c'est sur un serveur, un serveur euh, scénario euh, il y aura des problèmes de merge aussi, donc autant prendre des outils qui font déjà ça bien. Et, euh, après, on utilise SourceTree aussi, qui permet de voir toutes les branches. Et euh, ça marche parfaitement, encore Il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin d'inventer de, des nouveaux trucs pour ça. C'est outils de, de gestion de conf, quoi, en fait. Euh, ouais. euh, Alors, je ne sais pas si c'est exactement le, le même besoin, mais quand on m'a présenté euh, les fonctionnalités de, de relecture, euh, c'était en fait sous Graphene, je crois. Euh, donc moi, je l'ai de suite imaginé euh, avec Opal et, et Topaz, et, euh, et c'est ça, qu enfin, je pense pour les ingénieurs pédagogiques, c'est énorme. En fait. On doit médiatiser des cours que les auteurs doivent relire. Ils nous font des commentaires. Donc euh, oui, effectivement, on peut utiliser tous les outils de, de travaux collaboratifs. Nous, on travaille énormément avec Drive, mais on est obligé de passer sous une autre interface. Et c'est quelque chose qu'on nous a demandé euh, les enseignants. Donc là, si euh, je suis directement sur un scénario serveur... L'auteur relit son cours, il la note, c'est assez euh, intuitif pour lui, et nous on gagne énormément de temps euh, pour, euh, pour le modifier. Donc euh, ça pour moi c'est une des, euh, des avancées euh, les plus importantes pour Opal. Voilà. C'est peut-être une, une avancée côté scénario-server, c'est-à-dire comme tu disais Stéphane, euh, avoir euh, au sein de la communauté un, un cloud euh, autour de scénario. Pourquoi, pourquoi le limiter à Opal à ce moment-là c'est pas typique au modèle a priori c'est pas une avancée du modèle si non non alors euh, ben la, la, fonctionnalité, ben la fonctionnalité de relecture pourrait être intégrée à, à Opal et après elle s'exploiterait sur un scénario serveur alors je vais continuer un, un rapide sondage à main levée et lever bien la main ne soyez pas timide si vous êtes intéressé qui serait intéressé, enfin, qui n'a pas à, à, à sa propre disposition un scénarii serveur et aimerait qu'un euh, qu qu scénarii serveur soit euh, mis à disposition pour, le, pour, la, pour la communauté de l'association Scénarii Un scénarii serveur. Donc, euh, alors, j'estime je, je, à la louche, là je vois une dizaine de personnes vous avez le droit de contester mes chiffres. Euh, moi, j'aimerais savoir si, justement, dans le cas où il y aurait un système comme ça, on ne pourrait pas avoir un chaîne portable Ah, ça existe bah, tu, tu peux peut-être préciser, juste « portable euh, La version euh, juste sur une clé USB. Euh, voilà, parce que c'est vrai que des fois, pour le présenter, même à des collègues. Euh, ça élimine quand même déjà toute la phase d'installation, et c'est vrai que ça serait quand même un. Euh... Bah, S'il y a quelqu'un qui l'a fait, moi ouais. je jamais vu. Alors, en fait, c'est une expérience qu'on a faite sur Scénario 3.7, ça fonctionnait plutôt bien hein, sur, sur Windows et sur Linux, me semble. Donc on l'a pas encore porté sur Scénario 4, mais il n'y a aucun blocage technique, il faut juste qu'on le fasse. Euh, tout est là pour que ça fonctionne bien. En fait. voilà. La Donc, limite Je pense que ça va venir. La limite, c'est que c'est un petit peu plus lent quand même. Enfin, c'est très très sensiblement plus lent que certaines opérations peuvent prendre en fonction de la rapidité de la clé, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de secondes. Téléchargeable sur le site scénari Platform/mobile. L'ancienne version, oui. Mais ça permet ça permet aussi des fois d'installer sur des serveurs dans des établissements où on n'a pas les droits d'accès. Les droits. Donc même si on l'installe autre que sur la clé, je veux dire, on l'installe sur une zone. On a un réseau, euh, on n'a pas besoin d'être la, la, la, administrateur. Et des fois, euh, j'ai vu où ça bloquait, qu'on pouvait pas faire du tout d'installation. Pour compléter, pour récupérer les sources de, de, ce, de cette clé, c'est dans le site scénario mobile a été réorganisé, c'est dans les archives des projets archivés. Donc c'est pas un accès direct, il y a un petit clic de plus. J'en profite juste par rapport aux commentaires de relecture. Euh, dans le cadre du projet Supédu qui avait été présenté en début d'après-midi, on a fait un appel à expérimentation. Justement, on a un modèle qu'on appelle Opal euh, Supéduc, donc qui est un Opal avec énormément de, de fonctionnalités de collaboration, une sorte de boîte à outils de collaboration. Et on propose euh, d'expérimenter de ce modèle-là, qui, modèle, euh, qui est le même modèle documentaire, mais la boîte à outils collaborative n'existe pas aujourd'hui dans Opal. Donc si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Qui toujours le, le petit sondage qui serait intéressé ou qui serait utilisateur en tout cas d'un scénario euh, chaîne portable une dizaine de, de personnes aussi oui Oui, pour au moins cette fonctionnalité de portable, ça peut intéresser une communauté qui n'est pas forcément présente aujourd'hui, notamment tout ce qui est collège. Donc le nombre de personnes, le nombre de malvées était très significatif, au moins pour cette fonctionnalité-là. Euh, moi j'ai Scenari qui fonctionne sur ça. C'est un disque dur externe euh, sur lequel il y a un logiciel qui s'appelle Sido, mais il existe des versions libres équivalentes. Et donc moi je fais fonctionner Scenari sur ça, sur n'importe quel ordinateur sur lequel je me connecte. Alors, j'avais une autre question, j'en profite puisque j'ai le micro. Alors moi, je suis très intéressée par la nomenclature parce que j'en ai absolument besoin dans les cours que je développe. Euh, et dernière question, puisque j'ai le micro. Est-ce que vous envisagez un lien avec Zotero J'ai entendu le besoin, je l'ai mis quelque part. Après, après moi, ce sera plus à moi de, de décider de quoi que ce soit c'est possible, alors on va re, reprendre le, le, le, le vote à main levée. Qui est intéressé par Zotero? Ok. 10 aussi Oui ben alors les, les spécialistes vont, vont l'expliquer mieux que moi. C'est un système euh, de gestion de références bibliographique, mais euh, hyper puissant, c'est-à-dire que euh, c'est à la fois euh, qu'on va récupérer les documents directement dans Internet, par euh, il reconnaît les PDF, il reconnaît les, les adresses DOI pour les gens qui font de la recherche, ils savent ce que c'est. Euh, et puis euh, ensuite, quand on rédige une publication, par exemple, euh, on insère nos références biblio et il nous met directement dans la forme du journal dans lequel on veut publier. Euh, et donc moi pour, par la partie enseignement ce qui m'intéresse c'est de pouvoir euh, ré récupérer le référencement que je fais de tous les documents tous les images, tout ce que je récupère sur internet sont référencés dans Zotero et ben, pour l'instant il faut que je fasse un copier-coller dans la référence bibliographique dans scénario donc si ça pouvait communiquer ce serait plus simple donc moi j'avais euh, un prof euh, qui, euh, qui aurait souhaité euh, deux fonctionnalités 3 euh, en fait, mais il y en a une qui est arrivée dans scénario 4, donc c'est parfait. Euh, donc il euh, y en a une c'était à propos de, de, de, des petits boutons qui permettent d'exclure de la version longue et de la version courte. Euh, si c'était possible de faire une version avancée de ça, euh, où on pourrait carrément mettre des tags, avoir autant de versions qu'on veut, et euh, par exemple pour faire, se faire une version avec des notes, etc, ce genre de choses. Et, euh, et l'autre option, euh, c'était faire des actions de groupe sur les items, exemple supprimer plusieurs items d'un coup, euh, là ce qu'ils souhaitaient faire c'était rajouter des mots-clés, rajouter les mêmes mots-clés sur euh, 3, 4, 5 items d'un coup. Voilà. Hmm. Des, des mots-clés, excusez-moi, j'ai pas... Alors les euh, c'était faire des actions de groupe sur les items et donc par exemple euh, euh, que ce soit supprimé, euh, alors ça okay. simplement très sûrement pas de la même façon j'imagine, mais euh, euh, lui ce qui l'intéressait c'était de rajouter des mots clés euh, sur plusieurs items d'un coup comme il devait le faire euh, sinon il devait le faire à la main euh, sur chaque truc. Et... Alors les tags, ça a pour la sélection dans l'application, il y a eu quelques débats en interne sur les possibilités d'enrichissement. On n'a pas trouvé ça évident de le faire puisque euh, après, il y a des pratiques de comment on rassemble des contenus quand chacun a, fait des, a utilisé des tags différents. Euh, ben, je ne sais pas, Stéphane Crozat, tu veux en dire quelques mots Non, Non. <rire> non, non je, je trouvais en tout cas, l'idée okay. le, est intéressante. C'est sûr qu'elle pose des problèmes, et, mais voilà, c'est pas... Parce que du coup, là, ça, a, ça a circulé, ça fait déjà deux, trois fois que j'entends dans les couloirs. Le principe du filtrage et de la sélection, je crois qu'il y a des gens qui commencent à l'utiliser. C'est pareil, ça fait, je pense que ça fait, doit faire maintenant facilement 4, 5 ans que c'est dans les tuyaux, mais ça commence à être... Enfin, que c'est disponible, mais ça commence à être utilisé pour de vrai, j'ai l'impression. Et du coup, évidemment, bah, ça suscite des le problème avec les usages, c'est que du coup ça suscite des, des, des réactions et des choses qui à mon avis sont intéressantes à réfléchir. Il faut savoir que euh, pour le moment le principe des filtres, donc dans Optime c'est euh, par support, hein, donc on avait choisi transparent, papier et, euh, et des mois de site web, et euh, dans Opal on a choisi version longue, version courte, alors ça pour le coup Stéphane il a raison, c'était quand même très très arbitraire, hein. l'idée c'était de dire quand de la fonction est arrivée, bah, on sent que ça a du sens comme ça, mais euh, voilà, et, ça, et on a eu, je, je pense entre peu et pas de retour d'usage là dessus jusque là. Quoi. Donc du coup c'était pour dire, de, je hochais je, je, la tête pour pas brider euh, au moins, au moins l'expression. Co combien de personnes euh, sont intéressées par le, le fait d'étendre cette fonctionnalité de filtrage On pourrait dire peut-être généralement, peut-être l'amélioration du filtrage ou ce genre de choses si tu veux être moins spécifique. 12 personnes À peu près... Euh Ben, il y a douze personnes motivées et non, et... c'est toujours les mêmes, je sais pas. Euh... 12 développeurs. <rire> Alors, j'ai, euh, je vais faire vite parce que je vais sortir un tout petit peu des clous. Je vais me faire l'écho d'une demande que j'ai eue, mais qui en fait, euh, qu'il ne faudra pas noter, enfin, je, à moins que tout le monde soit intéressé, mais qui, qui me servira à, faire, à proposer, à faire une remarque en fait, et rebondir un petit peu sur euh, les collèges et le comité de standardisation d'Opal et les utilisateurs. Euh, j'ai fait la version, je suis responsable de la version espagnole d'Opal, et j'ai un Cubain qui m'a contacté du, du ministère de l'Éducation de, de Cuba, euh, qui est intéressé, qui voulait une version spéciale pour lui, donc une version dérivée. Et entre autres les demandes qu'il a eues, c'était d'avoir une balise pédagogique ouverte, c'est-à-dire que les enseignants puissent mettre n'importe quel intitulé de balise pédagogique. Donc on a euh, simulation euh, fondamentale, tout ça. Donc à mon avis, c'est pas une bonne idée. Et je lui ai alors elle me dit que si, donc apparemment, je... à, mon, à mon humble avis, c'est pas une bonne idée parce que parce que du coup, on risque de se retrouver avec des contenus où un prof il va appeler sa balise pédagogique historique et puis un autre chronologie. Les étudiants vont penser que c'est pas la même chose alors que finalement c'est la même chose. Euh, bon, voilà, j'essaie de lui expliquer ça. Il, il le voulait, il le voulait, donc je lui dis bon, bah, je lui fais. Et puis euh, si, si vraiment c'est une mauvaise idée, il s'en rendra compte tout seul. Euh, donc tout ça pour dire en fait que euh, euh, c'est peut-être pas le bon exemple, mais ce que je veux dire c'est que et pourtant lui il a bien compris tout ce qui est séparation fond forme, la massification des contenus, tout ça. Il était bien capté tout ça. Euh, mais il était quand même sur euh, accroché à cette idée et ce que je voulais dire c'est qu'il peut y avoir des utilisateurs ponctuellement qui euh, donnent l'impression de bien capter euh, la, la, le, le concept, la philosophie euh, scénari mais qui, qui, qui peuvent avoir des demandes qui sortent euh, à mon avis de, de, de cette philosophie en tout cas de, des cadres un petit peu que c'est fixe. Et sinon rapidement une, une, une remarque donc je ne vois pas dans le, dans le tableau euh, les, de, un besoin de, col de collaboratif, en fait, alors qu'apparemment ça intéresse beaucoup de monde. Ah si, pardon, voilà, il est là. Ok. Et alors du coup, je me dis, euh, mais alors, il va y avoir une université, euh, par exemple, qui va vouloir qu'il y ait, que, euh, qu y ait euh, des relecteurs et puis qu'il y ait un valideur, et puis peut-être une autre université où il va y avoir des, des valideurs, enfin d'autres configurations, donc du coup, euh, on va avoir du mal à avoir un, un opal collaboratif qui satisfasse à tout le monde. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, attention, ça va devenir funky euh, une interface où en fait les gens peuvent arriver et dire Alors, moi, ma configuration, c'est va y avoir des, tel type de, de, de rôle, de rôle acteur qui va pouvoir faire ça, ça, ça, et ça génère leur opale collaboratif. Ça s'appelle Builder. Ah, mais faut, faut il faut qu'il maîtrise Builder. bah ben oui. La question que tu suggères, par contre, effectivement, il y a, enfin, à un moment se poser la même question pour le stylage. Enfin, voilà. Donc, on il y a eu euh, scénariste Taylor. Donc, on pourrait imaginer un jour, pourquoi pas, qu'il y ait euh, un scénariste spécifique pour uniquement les usages collaboratifs. Attention, cette idée n'est pas de moi, elle est de toi. <rire> Mais voilà. <rire> Euh, je reviens sur les filtrages. Là, on a parlé du filtrage des contenus au travers des balises pédagogiques. Est-ce qu'il a été envisagé un jour euh, d'activer un filtrage au niveau des publications euh, Quand on parle des filtrages sur les contenus, on est en train de rédiger notre cours. Euh, imaginons qu'on a un cours validé, mais qu'on veut le republier avec un objectif pédagogique différent. Est-ce qu'il a été envisagé un jour de pouvoir activer des balises pédagogiques sur la publication C'est-à-dire dire au moment de la publication web, euh, j'exclus telle balise et je ne veux que ces, ces balises-là alors, est-ce que c'est possible techniquement Est-ce que des gens ont déjà eu le besoin euh... Moi, pas, Si j'ai bien compris la question, si tu veux dire, on exclut un, un type de balise pédagogique euh, au moment euh, du paramétrage de la publication web, par exemple. Bah, c'est déjà le cas, puisque aujourd'hui vous pouvez exclure, je crois, les solutions, si je ne m'abuse, par exemple. C'est un exemple de balise pédagogique que vous excluez dans Opal. Enfin, que vous choisissez d'exclure au moment du paramétrage du site web. Oui, d'accord, on ne peut pas le faire pour tous les... Bien sûr. Oui, d'accord. Bah, de la même façon que tu... Aujourd'hui, en tout cas, dans Opal, en standard, c'est pour les solutions, mais on pourrait imaginer le faire pour toutes les balises pédagogiques. C'est ça que je veux dire. Donc, techniquement, en tout cas, c'est possible, là aussi. D'une façon générale, sur toutes ces logiques d'adaptation il euh, y a un champ du possible très très large qui est ouvert, donc il y en a déjà une grosse partie qui est couvert, euh, euh, qu'on peut faire avec Builder. demain, il suffit d'avoir l'idée et puis de l'implémenter, et effectivement il y, y a probablement encore des pistes de ce côté-là qui n'ont pas été implémentées, mais qui pour la plupart sont simples à mettre en œuvre parce qu'il y a déjà tout dans le, dans, dans le source. Quoi. Donc après, là, faut, effectivement, ça peut peut-être être, être donc, pas, pas ici, pas le lieu, mais euh, qu'on continue de réfléchir dans, dans un espace de l'association, je prépare les transitions, euh, autour, autour de ça peut avoir beaucoup, beaucoup de sens. Quoi. Oui, Juste pour changer de sujet, j'aimerais venir sur la question des, des langues, euh, parce que dans mon application, mais je pense que c'est le cas dans, dans pas mal de cas, euh, le multilinguisme, alors en distinguant la partie édition et la partie production, mais est excessivement importante euh, dans mon institution. Si ça n'était pas possible d'avoir plusieurs langues, ne serait-ce que au minimum l'anglais et l'espagnol et, et à terme l'arabe, c'est juste pas possible à utiliser, donc j'aurais même pas pu implanter le, le produit. Donc je lance, je lance la question. Je, je rebondirai sur, euh, sur cette proposition-là. Euh, sur la, les publications, quand on consulte certains sites qui sont multilingues, on passe d'une langue à l'autre sur le même contenu. Ah, la publication, c'est-à-dire qu'on peut publier le contenu en français, le contenu en anglais, et quand on est en train de switcher, on passe de, de la page qu'on est en train de consulter en français à celle à la même en anglais. Et donc ça pourrait être un continuum par rapport aux différentes publications. Aujourd'hui, je crois que ce qui a été proposé à plusieurs reprises, c'est d'utiliser le mécanisme de dérivation d'atelier, euh, sachant qu'ils sont liés l'un à l'autre, il pourrait y avoir peut-être une extension de ce, ce mécanisme-là pour dire ben je voudrais que cette actualité-là, plus la dé déclinaison dans la langue Intel, soit liée et qu'à un moment donné, on puisse avoir visuellement dans l'interface un choix, un choix de la langue de consultation, mais qui soit faite à chaud par l'utilisateur. Alors, nous, on a fait un, sur le portail euh, d'exemple qu que j'ai cité tout à l'heure, euh, en fait, le, il est en trois langues et le drapeau ne s'affiche de l'autre langue que si euh, le, la ressource équivalente existe donc comme ça, suivant là où tu es dans le portail euh, tu auras l'équivalent dans l'autre langue que si ça existe, mais par contre ça n'a pas été fait avec la dérivation. mais ça passe pas d'une page, euh, si tu es en train de consulter la, la troisième page de ton contenu dans, dans une langue tu passes sur la troisième page du contenu dans l'autre langue oui, je pense. elle existe, si elle n'existe pas il n'y a pas le drapeau de l'autre langue D'accord. Franck c'est actuellement euh, techniquement possible, ça dépend uniquement de la modélisation faite, y compris avec les ateliers dérivés et des, des stratégies de publication mises en œuvre. effectivement donc on l'utilise rarement euh, mais c'est tout à fait possible de le faire. Okay. On va, on va, je vous avais promis qu'on serait frustrés, donc c'est le moment, donc on va, on va devoir arrêter. Euh, donc, Topaz, pour continuer les échanges, enfin, pas sur Opal, hein, ça ne se fait pas, euh, euh, à côté, et puis, euh, bah, évidemment, l'idée, c'est qu encore une fois, qu'on arrive à trouver dans l'association et construire dans l'association des espaces, comme disait Stéphane, un peu plus ouverts, un peu plus structurés, pour qu'on puisse continuer euh, tous ces échanges. Et rendez-vous sur les forums aussi